Pourquoi Parce que parfois on se dit Ah mais lui il est super confiant, mais lui il doit avoir jamais de problème, etc. etc. Et aujourd'hui, pour avoir accompagné, plus, quand, à l'heure où je fais cette vidéo, plus de 200 sportifs, certains athlètes de haut niveau, certains qui vont aux Jeux olympiques, certains euh, champions du monde, pour les avoir accompagnés, bah, ce qui est intéressant c'est qu'eux ne se perçoivent pas comme ça. Du coup il y a une forme de Waouh, l'extérieur me voit comme très confiant. On perçoit les, les gens qui réussissent entre guillemets. Euh, comme des gens qui sont très confiants, alors que eux, à l'intérieur d'eux, bah, parfois, ils ont une faille et ils croient que justement, mais les autres, ils se trompent à me voir comme ça. Donc, rassure-toi, même les plus grands champions ont aussi des failles, ont aussi des peurs, ont aussi des doutes, et plus tu vas être capable d'accepter ça et de dire que c'est naturel d'avoir ça, eh bien, ça va être vraiment facile. Dernièrement, avec une athlète justement qui est sur, euh, pour l'instant, un niveau qui est national, mais quand même sur les trois premières, en national, et eh bien euh, elle voyait juste après des dépolarisations inversées que euh, bah déjà en rentrant dans le groupe euh, de l'Académie de haute Performance, elle voyait qu'il y avait 200 autres sportifs dans son cas avec certains des titres olympiques, et, euh, et du coup elle voyait que c'était ok et que c'était naturel d'avoir des doutes, même et des peurs. Même quand on est euh, considéré comme un champion donc ça c'est la première chose c'est pas parce que tu as des peurs que tu as des doutes que tu n'es pas un champion ensuite là, la deuxième clé c'est que tous les champions que j'accompagne qui persévèrent sur le long terme bah, c'est qu'ils aiment ce qu'ils font ok ils aiment ce qu'ils font, okay ils, ce qu ils, font et ils le font pas pour les autres ils le font pour eux plus plus ta motivation va être et même ton inspiration d'ailleurs va être intrinsèque et donc ça va être juste si on te demande mais pourquoi tu fais autant de sport ou pourquoi tu fais telle activité tu dis bah je sais pas j'aime ça et c'est tout et je me pose pas de questions c'est que là tu es connecté à toi même si par contre je te pose la question avec bah, c'est pour, pour que les autres disent que je suis bon c'est pour avoir la reconnaissance soit de mes parents soit de mes amis bah là ça va être limité parce que ça va être faillible et du coup tu auras pas ta certitude que peu importe le prix à payer tu vas être prêt à payer ce prix. Ok, ça c'est vraiment ce deuxième point, il est vraiment essentiel. Le, le champion, les gens qui persévèrent à long terme, ils sont ok avec le fait d'avoir des challenges qui sont de plus en plus élevés et de plus en plus difficiles. Et si les concurrents sont euh, encore meilleurs, bah c'est top pour eux parce que ça leur donne une occasion encore plus de dépasser pour devenir encore meilleurs. Alors que si tu te dis waouh, mais ce serait bien que les autres soient moins bons comme ça, ça me permettrait d'être premier il bah, y a des chances que tu ne sois pas au bon endroit parce que tu n'as pas envie de te dépasser en, trent, en tant qu'être qu humain juste parce que tu aimes ce dépassement dans son sport. Donc pour résumer, les deux points à retenir, c'est le premier point, bah déjà c'est naturel d'avoir des doutes, des peurs et même les plus grands champions ont des doutes, des peurs, des manques de confiance en soi. Donc c'est ok, c'est pas parce que tu as ça que tu ne seras pas un champion et que ton mental a des problèmes. Non, ça, c est, c est, tout le monde a ça. ok, Et c'est ok. Et le deuxième point, c'est que plus tu vas faire les choses parce que tu aimes les faire et tu aimes ce que tu fais, alors, alors tu vas être naturellement très bon sur le long terme et ta résilience va se renforcer. Et même si tu arrêtes 2, 3, 4 jours ou même une semaine parce que tu en as marre et tu as pris un coup dur, naturellement ton système nerveux va vouloir se remettre directement à se réattaquer à ces challenges qui t'inspirent.